Dans notre série « Vivre mieux au quotidien grâce à nos émotions », je voudrais répondre à cette question. Polo, qu'est-ce que je fais face à la colère Quand la colère monte en moi, qu'est-ce que je peux faire pour justement mieux interagir ou mieux réagir Alors, première chose, c'est évidemment d'accueillir cette colère. Je le disais déjà par rapport à, sur d'autres vidéos, à la peur. La colère, c'est quelque chose qui monte extrêmement vite, souvent, parce qu'elle a déjà... Euh, la situation s'est déjà manifestée hein, si maintenant vous sentez que ça monte parce qu'il y a quelque chose qui, qui vous va pas et eh bien c'est simplement parce qu'il y a une énergie qui vous alerte sur le fait que le cadre dans lequel vous êtes n'est pas respecté. Par exemple, on avait rendez-vous à 21h et puis à 21h30, vous n'êtes toujours pas là. Donc ça, ça commence à, à monter parce que moi, j'aimerais bien passer à table, etc., etc. Donc il y a des injustices que je vais commencer à vivre. Et face à cette colère, on verra qu'il y a deux attitudes majeures. La première, bah, c'est de se laisser aller dans la colère, auquel cas on va commencer à critiquer, à dévaloriser, à culpabiliser, soit l'environnement, soit soi-même, parce qu'on se dit, mais pourquoi, qu'est-ce que je suis venu foutre, dans cette galère en gros soit l'autre option c'est de se dire waouh qu'est ce que cette situation m'amène à construire qu'est ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour redéfinir les règles du jeu peut-être que je peux passer un coup de fil appeler la personne redéfinir le cadre etc etc ou tout simplement de décider de la posture que je décide et eh bien euh, de de positionner justement face à cette situation. Mais la vraie question, c'est comment cette colère peut m'aider à construire et non pas à détruire. Donc déjà, évitez la critique. La critique, ça ne demande aucune once de responsabilité. Donc c'est vraiment l'attitude qui va vous desservir à moyen terme et long terme. Alors que la reprise de responsabilité face à la situation, ça c'est la posture qui risque le plus de vous faire grandir. Donc moi je vous invite toujours à accueillir cette colère et vous dire waouh qu'est-ce que je peux faire face à ça. Alors après ça la colère c'est quelque chose de sain et notamment parfois ça vaut le coup de se mettre un peu en colère et moi je reconnais qu'il y a des fois il y a des gens qui m'emmerdent. Je vais vous dire pourquoi parce que quand ils sont dans l'autocritique personnelle des autres et du monde à la limite qu'ils critiquent le monde je m'en fous mais ce qui est Embêtant dans ce processus, c'est qu'ils maintiennent un processus dans lequel finalement ils s'enfoncent. Ils s'enfoncent parce que ils sont dans cette phénomène, ce, cette mécanique hein, qui d'ailleurs pas forcément très consciente, qui est une mécanique qui est plus arrière-plan que je connais parce que je m'intéresse depuis plus de 30 ans à l'être humain et je vois bien que c'est le système émotionnel qui en peut plus, qui, la, la, la marmite est pleine et donc du coup il crie et parfois et eh bien du coup je peux me mettre en colère parce que je vais secouer une personne en lui disant tu sais écoute j'en ai vraiment marre parce que ça fait trois ou quatre fois que je te vois te, te, te critiquer, te dévaloriser etc et franchement où est-ce que ça te mène et parfois il faut monter un peu le ton euh, c'est ce qu'on appelle la colère positive, constructive. Tu il sais, y a un moment donné, il faut que tu arrêtes de, de, de, de, de te prendre la tête avec ces conneries. Il faut que tu décides que ça bouge. Tu vas continuer à fumer comme un pompier alors que tu es en train de bousiller ta vie. Tu vois, il y a un moment donné, il faut te rappeler que ce n'est pas possible. Donc, les alertes, de colère, elles ont aussi leur place dans la vie et parfois il faut savoir secouer quelqu'un. Alors ça ne veut pas dire être dévalorisant, ça veut dire lui dire écoute le cadre dans lequel tu es là ça t'amène droit dans le mur et moi je suis là pour te le rappeler. Alors soit tu n'as pas encore assez souffert et tu veux continuer tes conneries mais est-ce que tu as une idée de là où est-ce que tu vas oui, Ce n'est pas continue et puis je m'en fous, c'est est-ce que tu as une idée de ce que tu es en train de faire là pour toi, pour les autres, pour le monde Te culpabiliser depuis des années parce que tu as perdu ton fils et que tu aurais dû faire autrement sur la route, eh bien ok, c'est ce que tu as fait, mais à quoi ça te sert de continuer à t'empoisonner la vie Est-ce que tu veux continuer à faire ça Est-ce que tu as une idée de la conséquence que ça a pour toi sur un plan émotionnel, mental, relationnel Donc à un moment donné, je suis là pour te dire que c'est stop parce que je tiens à toi, parce que le processus dans lequel tu es est en train d'avoir des conséquences. Et je suis là pour te rappeler que dans ces conséquences-là, si tu ne les as pas vues, eh bien, on y va tout droit. Et donc, je suis là pour t'alerter là-dessus. C'est une alerte, c'est un coup de sifflet, c'est un hors-jeu. Et ça, pour ça, il faut savoir le sortir avec une certaine énergie. Parce que si vous dites, tu sais, tu es en train de mal pourrir ta vie, enfin, je ne sais pas quoi, etc. Non, il y a un moment donné, il faut y mettre un peu l'énergie. Et la colère que vous avez, elle peut être aussi existante. On peut se mettre en colère, mais pas en mode dévalorisant. On peut se mettre en colère pour recadrer une personne quand on trouve que les conséquences dans lesquelles il est se répètent et vont vers de plus en plus de conséquences négatives pour lui et parfois son environnement. Donc voilà, Donc ça, sa colère, c'est quelque chose qui reste important. Il faut aimer cette colère, non pas pour le côté destructeur, mais parce qu'elle vous donne un feu elle vous donne une énergie, elle vous donne une détermination pour avancer et pour progresser. Moi, j'ai connu des moments qui ont été compliqués. Je me souviens de redressements fiscaux, des choses comme ça, qui m'ont mis vraiment sur la paille pendant un an, deux ans, etc. Et je me suis dit, mais quelle injustice à ce moment-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, comment aujourd'hui je peux bâtir un avenir pour que je ne sois plus dépendant, par exemple, d'une source première, qui était mon entreprise à l'époque, euh, de rémunération. Et c'est ça qui est important. C'est c'est quoi cette injustice Et face à cette injustice, comment je peux construire J'ai été sous des pressions économiques qui sont extrêmement importantes. De plus, on parle de plusieurs millions d'euros parce que je m'étais fait embarquer sans trop faire attention sur des, des cautions et des choses comme ça. J'ai mis 25 ans à me sortir de ces situations. Mais ça m'a énormément aidé, non pas à reprocher à la justice des choses qui étaient intolérables, mais en me disant, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à bâtir pour consolider finalement mon empire Donc c'est ça qui est très important. Et je rappelle que tout leader important euh, a besoin de cette colère pour construire. Et donc c'est à ça que ça sert. Donc valorisons cette colère parce qu'elle est une source importante quand elle est canalisée vers de la construction. Voilà, mes chers amis, ce qu'on peut dire de la colère. J'espère que j'étais un petit peu plus long que d'habitude, mais je crois que ça valait le coup. Merci encore pour votre présence et au grand plaisir de continuer à avancer avec vous sur cette série autour des émotions. Merci à vous.